C'est parti Bien, ben Merci d'être venu aussi nombreux pour euh, ma présentation à, à Nirina et moi. On a bénéficié d'un soutien financier à la fois de l'INRA et du CISAR pour euh, aller euh, en Australie voir euh, une équipe qui s'appelle Place Suppressive Landscape et avec laquelle on, on collabore et on continue à développer des travaux. Et On va aujourd'hui vous broser un petit peu les éléments que l'on met en, en, ensemble en avant euh, entre les deux équipes. Donc, notre collègue que je vous présenterai, la viendra du 25 juin à la mi-juillet, ici. Donc, ce sera l'occasion pour vous de la rencontrer, la France Séminaire. Donc, nous, on était à Brisbane, ici. Donc, on est dans un milieu subtropical. Et j'aime bien cette carte parce que ça permet de remettre en perspective des espaces qu'ils ont à gérer en particulier, bon, une grosse partie est, euh, est désertique. Mais cet espace-là leur euh, permet d'avoir une posture, notamment pour la gestion de l'agriculture, qui va être du, euh, euh, la séparation des espaces. Et donc, ils vont, ça va impliquer notamment euh, le fait qu'ils s'impliquent très peu euh, dans, dans l'agroécologie et qui euh, qu vont plutôt être sur de l'agriculture intensive. Mais comme elle est éloignée des zones de vie et, euh, et des zones de, pour... Euh, jouir de la, de la nature, bah ils sont, euh, pour eux c'est on pollue d'un côté et puis on préserve de l'autre. Et, euh, et ça marche comme ça. Alors nous on était à Brisbane, c'est euh, la troisième ville d'Australie qui est très dynamique, qui, euh, qui, euh, présente, qui est en plein développement. C'est-à-dire que là ils, sont, ils disent que ça devient même plus agréable que Sydney, puisque Sydney est vraiment... Euh, ultra euh, intense comme ville et que là c'est une ville qui est en plein essor mais aussi on a une, une immigration très importante donc au sud on a la, ce que la fameuse Gold Coast où il y a tous les surfeurs. j'ai pris une photo de Surfers Paradise et euh, c'est très bétonné donc là c'est euh, à la fois euh, vous regardez l'océan et euh, la, les plages sont magnifiques et de l'autre côté vous, vous retournez vous avez tout le béton donc c'est aussi à l'image de comment ils, euh, ils envisagent leur espace quoi. Et un point intéressant que j'ai découvert cette fois-ci, c'était qu'à l'intérieur des terres, quand on va plus vers les milieux de, de petites et moyennes montagnes et vers, et vers la forêt, eh bien on a des zones agricoles qui sont en déclin, mais qui témoignent d'une agriculture plutôt extensive et basée sur la polyculture à vache. Donc ça, ça m'a bien intéressé. Alors notre euh, équipe d'accueil est composée, c'est une toute petite équipe, alors le Cicero c'est l'équivalent hein, de l'INRA euh, au sein de l'Australie, et euh, cette petite équipe est composée de trois permanentes, euh, c'est-à-dire euh, Hazel Paris, euh, Kate Paul et Nancy Schellhorn, et euh, Nancy n'est qu'à mi-temps dans ce travail, donc vous voyez le, le pouvoir de, de... la force de frappe devient de, assez critique et ça leur pose question. Alors par contre, ils sont très attractifs, hein. ils ont toujours en permanence au moins trois postdocs et plusieurs euh, doctorants. Là, c'était plutôt euh, peu de doctorants euh, en, avec deux, deux étudiants seulement. Alors j'ai noté ici leurs euh, leur mots-clés principaux euh, pour lesquels on a discuté, on a eu le droit à des présentations. Et ce qui va nous intéresser le plus, ça va être euh, le fait qu'ils travaillent énormément sur le contrôle biologique. Euh, dans ce cadre-là, par rapport à l'approche écologique, c'est plutôt euh, la caractérisation de l'ensemble des réseaux trophiques Associé aux contrôles biologiques dans les agroécosystèmes. De la pollinisation, donc ça c'est plus ou moins aléatoire suivant les, les financements, et puis la, la modélisation individu centrée qui est portée par, par Hazel. et euh, elle, elle, développe là, elle développe cela sur différents modèles biologiques, donc plusieurs ravageurs, en particulier sur le coton et sur le colza en ce moment, mais aussi elle, est, euh, elle fait des MN des travaux, notamment avec l'université sur. Euh, les chauves-souris qui sont considérées à la fois qu'ils doivent être conservés dans, dans un but de conservation pour, pour, pour ces espèces, hein, les chauves-souris sont, sont, sont protégées, mais aussi parce qu'elles ont une mauvaise presse au sein de la population et qu'elles colonisent les villes. Et puis il y a aussi le, des aspects par rapport aux moustiques tigres, là aussi pour les, les, les conditions sociales. Euh, Kate Paul elle est davantage tournée vers l'ingénierie, le développement d'outils pour l'industrie et les partenaires socio-économiques. Elle travaille aussi beaucoup sur la mouche des fruits, enfin les mouches mouche des fruits, et puis la mouche blanche et ses parasitoïdes en Afrique. Et enfin, ce qu'ils développent de plus en plus dans leur équipe, c'est être la gestion des OGM, notamment de façon spatialisée, pour gérer au mieux la distribution des OGM et leur capacité à ne pas développer au travers de cette gestion spatiale, euh, que les ravageurs ne développent pas de contournement de résistance, enfin de, de résistance, pour contourner la résistance qu'ils ont mis en place. Donc là, c'est un, un élément de plus en plus important, notamment dans, dans les travaux d'Azel. Donc là, ça concerne le coton et le maïs. Alors, la problématique globale du Cicero, par rapport à l'agriculture, et ça, euh, ils le font aussi en, en collaboration avec l'université, ça va être la réduction de l'usage des pesticides. Malgré tout, hein, c'est quand même dans cette gouvernance mondiale. Au sein de, de l'ensemble des intrants, en particulier l'azote minéral, du fait de la pollution que ça, ça engendre, et eux, la grosse problématique, c'est la, la grande barrière de corail, qui récupère toutes les eaux potentiellement, et quand il pleut là-bas, on peut vous dire, on l'a vécu à Nérina, c'est des pluies tropicales, ça ruisselle. Hein, donc, euh, c'est très important, là, c'est le cas de de la canne à sucre, et on a vu ça, hein, c'est oui, des vrais torrents qui viennent des, euh, des parcelles et qui entraînent, tout, euh, qui entraînent tout et qui vont se déverser dans, dans les cours d'eau. Donc là, pour eux, il y a, y a de, énormément de millions de dollars, hein, ils ont évalué, qui vont sur la gestion de la barrière de corail, ils sont en train de se dire bah, « est-ce qu'on ne pourrait pas investir ces millions de dollars pour essayer de, de, de prendre le problème à sa source, et notamment accompagner les agriculteurs dans une réduction d'intrants ». Je, je, je m'insiste, ils ne se placent pas du tout dans un changement de paradigme de, de production agricole, ce n'est pas de l'agroécologie. Pour eux, notre production agricole elle est très, très puissante, elle produit beaucoup, donc on fait des aménagements pour qu'elle soit moins polluante, pas, on ne fait pas un changement radical de, de production. Donc ça s'inscrit vraiment dans l'integrated pest management, cest on, on adapte, on améliore un peu nos pratiques, mais on ne modifie pas l'ensemble. Un point que je voulais vous dire aussi par rapport au CISRO euh, qui est important, c'est que depuis 2-3 ans, donc il y a eu notamment des plans sociaux, hein, de départ, etc. Ils sont de plus en plus euh, par, en, en, en réponse à la demande industrielle. Donc ça a été des décisions politiques et, euh, et par rapport aux filières, ce qui induit très fortement les recherches qui sont mises en place. Et notamment, ça a été fait au départ des recherches académiques. Là, on a vu plusieurs, euh, plusieurs équipes et c'est le cas. C'est-à-dire qu'eux, ils ont, ils ont abandonné des recherches euh, académiques pour faire ces recherches finalisées qui, sont, qui leur sont demandées. Pourquoi Parce que bah, le maintien de leur poste et des équipes dépend des financements obtenus. Donc s'ils n'y répondent pas, ils sont menacés. C'est notamment pour ça que l'équipe va sur la gestion des OGM. Alors, enfin, les moyens du labo. Donc là, c'est une petite partie, c'est un, un très grand building là, de, de plusieurs étages. Ils travaillent tous en open space. Vous avez votre plan de travail, là, c'est des souvenirs, <rire> oui. Moi, j'étais dans une boîte, là, tout comme ça. Donc, euh, vous êtes, euh, voilà, vous avez, il les, n'y les, a pas de, les murs, c'est des grandes vitrines, donc, vous voyez, le dehors, c'est très lumineux, mais on peut les apercevoir, là-bas. Euh, vous êtes là en open space. Alors, la, en contrepartie, vous avez des postes de travail qui sont extrêmement performants au niveau de l'ergonomie, euh, c'est-à-dire que là, tout est, vous pouvez tout régler être à l'aise dans votre... Oui, vous pouvez travailler à la, la hauteur du, du bureau, etc. pour travailler debout, etc. Ils le font donc beaucoup. Ça, c'est leur cuisine. Voilà. <rire> voilà. <rire> T'as vu ce plan de travail, François pour J'ai pourrais nous faire. <rire> les trois fois plus grandes. Euh, voilà. C'est-à-dire que là, ils mettent les moyens sur l'aspect convivial. Ils lésinent pas du tout. C'est vachement entretenu. Et euh, ouais. au niveau des labos, ils ont des vrais véhicules tout-terrain, là aussi un vrai 4x4, on est allé avec, et c'est vrai qu'avec celui-là, on ne va se pas embourber dans, dans un petit vaisseau. comme <rire> on peut l'avoir au labo. Donc voilà, euh, que y a des, ça va avec les moyens qui leur sont alloués, quand, quand c'est des équipes qui fonctionnent bien, bah ils ont des, des gros moyens qui, qui vont avec. Alors si on parle un peu plus de sciences, euh, je vais vous présenter le, la première plus-value, hein, si on parlait euh, comme ça. Je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup plus de choses hein, qui ont permis euh, d'avoir euh, euh, l'intérêt de cette collaboration. Mais d'un point de vue scientifique, il y a deux pans qui, euh, qui que nous pouvons mettre en avant. Le premier, c'est ce que j'ai développé avec Hazel, où on va parler euh, de seuil économique, de traitement, euh, et notamment de les rendre dynamiques ici pour la problématique en Australie dans un contexte d'intégrité de pest management donc je ne sais pas si vous êtes tous au fait de ce qu'est un seuil économique de traitement hein, c'est à dire que c'est on, on le point de départ c'est des traitements systématiques si on veut zéro, euh, zéro risque, on traite systématiquement et on a zéro risque par rapport euh, à tel ou tel ravageur donc, bien sûr c'est de moins en moins toléré et, euh, et admis donc euh, la, une première étape c'est de moduler ce, ce traitement par rapport au risque encouru, C'est-à-dire que vous avez à ce moment-là prise en compte de l'abondance des ravageurs dans la parcelle et vous avez euh, un développement de la population jusqu'à un seuil, euh, c'est un seuil économique. Donc vous faites une balance entre l'intérêt de laisser faire et se développer cette population qui va entraîner des dégâts et des pertes de rendement, mais est-ce que ces dégâts et ces pertes de rendement sont d'un point de vue économique supérieurs au fait de traiter. Et traiter, c'est comment des produits avoir le temps de main d'œuvre, le passage des roues, etc. Donc c'est cette balance qui est faite et qui est adaptée à chaque produit vis-à-vis -vis de chaque ravageur. Donc là, c'est une première, euh, c'est une première façon de moduler euh, l'usage des pesticides et de faire baisser par rapport à un traitement systématique. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler ici le, c'est le cas actuel. Hein. Qui est largement dominant en Australie, c'est qu'on prend seulement en compte l'abondance du ravageur dans, dans la parcelle. Et donc vous avez le même, puisque ça, ça, prend, ça va être influencé par les conditions climatiques de l'année en cours, vous avez le même seuil économique pour toute une région, partout tout le continent, quelle que soit votre parcelle. Donc l'objectif avec ASAL ici, c'est d'évaluer en quoi on peut raffiner, au, alors il y a des questions hein, par ailleurs qui est, par d'autres auteurs, en quoi et jusqu'où on peut raffiner ces salles économiques de traitement, pour faire en sorte que vous n'ayez jamais une grosse prise de risque de, de ne pas traiter, mais que vous avez euh, que vous êtes dans le minimum de recours au traitement euh, possible. Donc une amélioration. Qui se fait au, aujourd'hui, que ce soit en Europe comme en Australie, c'est que vous pouvez euh, toujours à l'échelle de la parcelle raffiner ça par rapport au, à, au, à la croissance de votre plante. Celle-ci, elle ne va, euh, va pas être sensible de la même façon aux ravageurs suivant son état de croissance. Et donc, vous pouvez vous moduler votre risque suivant l'état de votre couvert végétal. Donc, c'est une première approche qui est euh, euh, là encore très. Euh, uniquement à l'échelle de la parcelle. On peut aller jusqu'à ce qu'on appelle, nous on a appelé des seuils économiques de traitement complexes, c'est-à-dire que là on va inclure tout un ensemble de facteurs qui viennent moduler ce risque et qui sont la réalité par rapport à votre population de, de ravageurs. Ça va être ici de prendre en compte des aspects spatiaux et temporels, encore plus importants, c'est-à-dire que le... Votre parcelle, si, si c'est une parcelle de blé et qu'elle s'inscrit dans un paysage où il y a tout un ensemble de parcelles de blé, ou si elle est seule dans ce paysage, vous avez tout un tas de phénomènes écologiques qui font qu'elle a plus ou moins de risques d'être colonisée cette année-là. Et ça, d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que Si vous êtes une parcelle de blé, mais qui est la seule cette année-là, mais que l'année dernière vous avez tout un tas de parcelles de blé, vous avez une probabilité d'être colonisée, puisque la la population de l'année précédente était certainement favorisée. On peut poser des questions Non, pas. Et, euh, et par contre, pour l'aspect la, euh, temporel, ça va être ça ça va être la succession aussi de, vos, de votre couvert, quel était votre précédent culturel quand est-ce que vous semez, etc. Jusqu'à aussi euh, cette, ces précédents dans le paysage. Donc, de façon sous-jacente, ce que l'on prend en compte ici, c'est les ennemis naturels. C'est-à-dire, notamment. Un premier point de raffinement de votre seuil économique, ça va être l'abondance de ces auxiliaires, mais ça peut être plus ou moins suffisant, et donc ça peut être aussi sur des choses beaucoup plus complexes, notamment dans ce qu'il y a autour de, de votre parcelle, qui peuvent être des ressources de ravageurs comme auxiliaires, donc ça peut moduler votre, votre seuil de traitement. Concernant les outils que ça peut impliquer, donc on s'est posé des questions par rapport à cela, donc ça peut être... À l'heure actuelle, c'est simplement une liste de seuils qui vous sont donnés par la France par les Chambres de l'agriculture. C'est de tout un tas de travaux d'essais où on compare hein, traité ou pas traité selon les conditions climatiques. Et on voit ça permet d'établir les seuils selon les variétés, etc. Et puis, euh, ensuite, vous pouvez raffiner par rapport à des modèles de croissance des cultures qui viennent moduler ces seuils. Et ça aussi s'est développé à l'unera. Et euh, Hazel, actuellement, développe ces, ces modèles qui prennent en compte des dynamiques d'ennemis naturels sachant tout ça, et puis, euh, c'est là où je vais faire le lien avec euh, Mirina, les, les, les... la prise en compte, ou les mesures, en tout cas, de ces seuils économiques de traitement les plus euh, sophistiqués devraient passer par euh, des outils spatialisés, notamment des types multi agents Et euh, là, une autre façon, euh, par rapport à, ces, à, à construire ces modèles et puis à obtenir des données, c'est ce que développe Mirina, que l'on va voir euh, maintenant. Donc ça va être notre deuxième plus-value, de ces, de ces rencontres. Euh, donc moi je vais vous présenter un, un peu mon euh, travail de, de, de thèse qui a beaucoup bénéficié de la collaboration euh, avec euh, Azel et euh, avec son équipe. Donc là je vais vous parler d'une première partie qui est la modélisation concept, euh, conceptuelle par Fuzzy euh, Cognitive Mapping. Euh, voilà. euh, donc ma problématique de, de modélisation à la base c'est de savoir quelles sont les influences respectives euh, des différents facteurs paysagers. Et des pratiques agricoles sur le niveau de régulation des bioagresseurs de culture par des insectes auxiliaires. Euh, donc, une des, premières, euh, une des premières analyses que j'ai réalisées, c'est de lire la littérature qualitative dans un premier temps. Et ça m'a permis de, de réaliser un premier modèle conceptuel où on peut observer les outils qui sont mobilisés dans la littérature qualitative et comment ils sont mis en lien dans cette littérature. Donc, ça c'est le premier modèle. Je ne vais pas vous détailler là, mais on peut voir qu'il y a l'influence du paysage, de l'habitat local et des pratiques agricoles sur un certain nombre de, de communautés, notamment des communautés d'ennemis naturels et de bioagresseurs, et que les interactions entre ces communautés résultent en un potentiel de, de contrôle biologique. La question qu'on s'est posée ensuite, c'est comment, dans la, dans le, la littérature quantitative, comment sont mesurés les liens entre ces différents objets, comment l'état de ces objets est mesuré, et quel est le poids des relations entre, entre ces différents objets. Donc la méthodologie, la méthodologie que j'ai utilisée, c'est une lecture systématique de tous les articles, de, des articles qui traitent de ce sujet en les sélectionnant selon euh, les critères suivants, donc des articles qui sont réalisés sur des climats tempérés dans des grandes cultures, en agriculture conventionnelle, et qui traitent de l'influence des facteurs paysagers et des pratiques agricoles sur la régulation logiques des lieux agresseurs insectes par des prédateurs invertébrés et des parasitomies. Euh, donc ensuite, euh, lors de la lecture de ces articles, je réalise une traduction des concepts qui ont été utilisés, afin euh, d'obtenir un vocabulaire euh, qui est harmonisé, puisque euh, dans les différents articles, on va avoir euh, un mot qui est utilisé pour désigner deux choses différentes, ou euh, deux, choses différentes, deux choses différentes qui sont désignées par le même mot. Et donc, euh, toujours euh, lors de la lecture de ces articles, j'enregistre toutes les relations entre euh, mes concepts, qui ont été mesurés dans les articles, et je construis une base de données qui enregistre toutes, toutes les relations qui sont mentionnées dans la littérature quantitative. Et ça me permet de construire une EFCM. Alors une EFCM, qu'est-ce que c'est euh, C'est l'acronyme pour Fuzzy Cognitive Map. Euh, en fait, il s'agit d'un réseau orienté qui est originellement euh, utilisé pour modéliser des systèmes qui se basent sur les connaissances d'experts. Et donc utilisé pour rassembler des informations qui viennent de plusieurs sources différentes et qui sont sujettes à des incertitudes. Donc classiquement, on prend les connaissances d'experts, on leur demande de modéliser le système qu'on veut utiliser, qu utiliser sous forme d'un réseau d'influence et ça nous donne l'AFCM. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est utiliser les données issues de la littérature qui sont dans la base de données pour construire une EFCM. Euh, donc l'AFCM résultat, euh, la voici. Donc là, elle est basée sur 29 articles pour l'instant. Et donc, les bulles que vous voyez ici, c'est tous les concepts qui ont été utilisés, qui sont reliés par les flèches, toutes les relations qui ont été mesurées dans les articles. Donc, la couleur des bulles, elle traduit le type de facteurs qui sont, qui sont mobilisés. Donc là, c'est des facteurs de le vert, c'est des facteurs de paysage, des pratiques agricoles, le paysage, l'habitat local, et puis après, différents types de réponses, des réponses de des réponses pour les bioagresseurs, des réponses des ennemis naturels, et puis des taux de, des taux de, de contrôle. Euh, donc là, l'apport des équipes de l'équipe d'Azel a été important parce qu'il y avait des postdocs qui travaillaient sur les, les réseaux et qui m'ont donné des pistes pour m'aider à analyser ce genre de choses qui c'est pas forcément instinctif. Euh, donc du coup, euh, voilà, on peut réaliser des mesures, par exemple, de densité pour voir la densité de du réseau. De regarder aussi le degré des nœuds, ce qu'on appelle le degré des nœuds, donc le nombre de, de relations entrantes et sortantes qu'on peut avoir euh, pour euh, les différents concepts. Euh, une, une autre étape aussi qu'on peut réaliser, c'est se concentrer sur un concept en particulier. Donc par exemple, là, je vais vous montrer l'exemple du taux de parasitisme et regarder un peu poser la question quels sont les facteurs autour de ce, de ce de ce concept-là, qui influe sur le taux de parasitisme. Euh, donc voilà, donc ça c'est un sous-graphique, du premier graphique que je vous ai montré, où donc au centre on a le taux de parasitisme et tous les facteurs qui influent dessus. Donc là, les couleurs des flèches, en gris vous avez les relations non significatives, en rouge les relations euh, négatives et en vert les relations euh, positives. Donc là on a une idée vraiment très précise de euh, qu'est-ce qui dans la littérature a été relié au taux de parasitisme et le pourcentage de relations euh, significatives ou pas, et est-ce qu'elles sont négatives, positives, euh, etc. Un autre graphique pour nous aider euh, à faire ça, donc là, vous avez pour une barre euh, un, une paire de, de concepts. Et donc là on voit encore mieux euh, le taux de relations positives euh, et négatives. Voilà. Une autre question qu'on peut se poser sur ce, ce graphique, c'est d'où viennent nos informations, c'est-à-dire euh, quels sont les articles derrière euh, toutes ces flèches, euh, flèches qu'on a et de quoi on se rend compte En fait, là, euh, les couleurs ont changé. Donc, la signification des couleurs, euh, toutes, les, toutes les flèches vertes sont issues du même article, toutes les flèches bleues sont issues du même article, et toutes les flèches jaunes sont issues du même article. Donc, là, en fait, quand on regarde ce graphique, on a le résultat que de trois articles. Il n'y a que trois articles qui ont utilisé le concept de taux de paradis. Donc, voilà, c'est une information aussi importante à avoir. À sens, euh, voilà. Après, une autre manière de regarder euh, l'AFCM, c'est de regarder article par article. Donc là, à droite, on a l'AFCM général, euh, et en jaune sur le mien, les concepts qui sont réalisés dans un seul article. Euh, donc voilà, c'est voilà un article assez central. Euh, et ce qu'on peut voir aussi, euh, c'est si on isole un, un, un sous-graphe, on, on peut avoir une, un aperçu assez rapide. Euh, du traitement du sujet par l'article et du type de facteur qui est utilisé dans l'article, et quel type de réponse ils ont, ils ont obtenu. Voilà. Donc là on voit que c'est un article qui est assez central, euh, par contre, on a, ben, dans un autre exemple, là on voit qu'on a un article qui est assez isolé du reste du corpus, et en fait, euh, on s'est demandé pourquoi, et c'est principalement parce qu'ils utilisent des concepts euh, qui sont assez euh, exotiques, euh. Entre guillemets, et qui donc les isole les du, reste, du reste du réseau, ça on peut l'expliquer par la date de publication qui est assez, euh, qui est assez ancienne. Et, voilà. et donc les perspectives pour ce travail c'est d'ajouter les articles, parce qu'en fait là, j'ai que les articles qui ont été publiés de 1997 à 2011, donc la prochaine grande étape c'est d'ajouter les articles de 2011 à 2017. Donc en fait, ce qu'on s'attend à avoir, c'est une évolution du, des pratiques scientifiques de la communauté, et notamment des concepts qui sont utilisés. Par exemple, le concept de taux de, de parasitisme, on s'attend à ce qu'il soit beaucoup plus utilisé, et qu'on ait, qu ait plus d'informations là-dessus, et peut-être certains, certains concepts qui vont être écartés. Euh, ensuite, je vais réaliser une analyse de, de la FCM, et après dans le but de construire un module de simulation du contrôle biologique. Euh, que j'insérais dans la, la plateforme Média. Voilà. Merci.